L'appel co-développement européen soutient la phase de développement d'une œuvre européenne de long-métrage, unitaire ou série, en animation, fiction ou documentaire. Ce projet doit être porté par au moins deux sociétés de production indépendantes issues de deux pays médias différents. Il doit être destiné à une exploitation commerciale. Les objectifs de cet appel sont d'encourager la coproduction d'œuvres européennes pour en augmenter la qualité, d'accroître le potentiel de diffusion de ses œuvres à l'international et d'accompagner l'innovation et les stratégies de financement des projets. Il est indispensable, dans le cadre de cet appel, de prévoir une stratégie de co-développement européen centrée sur l'écriture et la fabrication du projet, son financement, notamment comment convaincre et choisir ses partenaires, et enfin l'audience, exposer les choix de distribution et le positionnement marketing qu'il faut développer sur ces territoires et à l'international pour permettre à l'œuvre de trouver son public. Cette stratégie doit également adresser les priorités du programme Europe Créative que sont l'inclusion, la diversité, la représentativité des genres et la soutenabilité environnementale. Le projet doit compter au minimum 10 mois de développement à partir de la date limite de dépôt. Il est indispensable de détenir les droits d'auteur du projet au moment du dépôt. La société coordinatrice de la candidature ou son producteur, sa productrice, doit pouvoir justifier d'une expérience préalable. En tant que bureau Europe Créative France, le Relais Culture Europe vous oriente dans cet appel